On est de retour à CRFH 88.1-106.7 avec ta invité, Denis-Jean. Ok, Denis, continue avec ça, puis peut-être tu pourras nous donner un peu plus de détails à certains points. Oui, ben c'est ça, lors de la pause, là, que, que, comment est-ce que ces, ces métisses-là ont été identifiés? Euh, peut-être que les gens aimeraient savoir. Mais premièrement, euh, de, dans le registre de, de Pabot, c'est moi ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y, y avait deux femmes, donc, euh, qui sont seulement identifiés par leur prénom. Moi, moi, je me ça, il y a une grande chance que c est, c est, ces femmes-là soient des Autochtones, okay? des Indiennes ou des Métis. Puis, puis euh, ça fait que ça, c'est une des, des façons. Après ça, ben, tu as, as, as, as des, des documents euh, d'archives qui, qui mentionnent ça parfois. Okay? Euh, que, euh, je ne sais pas, moi, euh, dans, dans des... des c'est aussi, aussi vois-tu, il y, y, y a une nouvelle méthode qui est utilisée de nos jours pour identifier les médecins, la, c'est l'analyse de l'ADN mitochondrial. Puis euh, là, je ne l'ai pas mentionné, mais, mais euh, euh, quelque part dans ma thèse, j'explique comment tout le monde est un peu parenté en, entre, entre eux, OK? Comme il y a, il y a, il y a, tu vas voir un, un monsieur, que, que sa, sa, sa conjointe et la belle-sœur d'une cousine. Tu, tu, tu vois, là, là, ça fait tu, tu, peux, tu, peux, uh, tu peux établir les réseaux comme ça. Comme tu, tu, tu vois que, uh, par exemple, ici, j'ai devant moi uh, le recensement du Calvet, ça c'est en 1761, que puis là, les individus sont nommés cette fois-ci. Puis on, où, où étaient les métisses? Par exemple, à, à la Malbée. Euh, bon, Malbaie, euh, il y avait deux sœurs qui, euh, qui habitaient ensemble, puis, la, la, la, la, la, puis la, leur belle-sœur euh, habitait un peu séparément. Mais tu vois, tu avais euh, 8, 10 et 5, ça fait euh, quoi, 23 personnes seulement à la Malbée. Mais ça, c'est de l'autre côté de Percé. Okay, C'est un endroit qui s'appelle le coin du banc, Là, Après ça, tu as la Grande-Rivière, tu avais les, les, les, la famille de Julien Pau et d'Olivier Michel. Puis là, tu, tu en as deux. Puis tu, il y en a trois à, à, à, à Tabot, euh, deux à Port-Daniel, euh, trois à Paspébiac, euh, deux à, à Bonaventure déjà. Okay. Euh, puis, euh, tu, tu, la Caraquette aussi, ça, on ne parle plus seulement des Girots de Saint-Jean, mais on, parle, on commence à parler de d'une prog progéniture euh, euh, <coughs> plus, plus nombreuse, là, parce que tu as, as les nouveaux arrivants. Il euh, y, y a un, un capitaine euh, Saint-Simon qui a fait échouer son bateau-là parce qu'il ne pouvait pas se faire, faire prendre. Puis, euh, tu vois, c est, c est, puis, ça, c'est une autre façon Il y a la tradition orale. Parce que justement, la tradition orale de, de Boca euh, mentionne ça les hommes de Saint-Simon ont épousé des Autochtones quand, quand ils, ont, ils ont fait échouer leur bateau. Un endroit justement qui s'appelle Saint-Simon de nos jours. Ça fait que on... ça c'est une autre façon. Il y a les documents le, le précisent parfois. là. Tu sais. D'autres fois, c est, c est, ça peut être douteux, comme il y, a, il y a un missionnaire de la colonie de l'Acadie que les, les, euh, les Britanniques le, le, le, le, le traitent de sauvage de oh, half-breed » en fait, le, le terme euh, utilisé en anglais. Puis, puis, euh, mais il n'y a plus de chance tant qu'à moi que ce missionnaire-là soit un métis. Là, tu comprends? C'est parce que je n'ai rien trouvé dans sa généalogie. Euh, ce n'est pas évident. Ça fait il, il faut y aller avec euh, précaution. puis c'est euh, seulement Moi, je me sers seulement des, des, des, des cas qui sont confirmés. puis Il euh, y a seulement... Il y a seulement un cas dans la colonie de l'Acadie, puis je pense que je l'ai mentionné, c'est euh, Michel Haché-Digalant, que j'ai dit qu'on ben, a deux raisons de croire que, que, que c'était la, la, la, la, la personne qu'on soupçonne, qu'il qu qu était bien identifié par nous. Euh, c'est un baptistère à Trois-Rivières et la tradition orale des descendants de, de Michel Haché-Digalant. De, de, des descendants de la famille que qu'une qu de leurs ancêtres avait épousé justement à Chédigala. Ah, puis il y a les Lantègues aussi. Mm -hmm. Les Lantègues, c'est un, une autre famille bien connue. On le sait que c'est un soldat. Tu sais, c euh, les documents en parlent. Dans ta thèse, tu parles du, du rôle des métiers. Il y avait un rôle spécifique, les autres, les métiers? Bien, en général, oui. Les métiers, ce sont les, les intermédiaires. Okay? C'est comme... C'est ce qui est expliqué dans le rapport sur la, la Commission royale sur les peuples autochtones de, de, de 1996, et euh, après ça, c'est repris dans le, le jugement parlé en 2003, c'est que les, les Métis, ce sont les intermédiaires et c'est eux qui ouvrent la voie okay, pour la pénétration de le, le, le, de, de, des empires européens. Ils jouent, ils jouent un, un rôle, euh, euh, ils facilitent la pénétration du, du, du continent par, par, euh, par ces, ces, ces, ces nations euh, européennes-là. Mais, mais en même temps, euh, c'est euh, truquant parce que les métisses, en, en, en, en, en appartenant à un double univers, euh, peuvent être euh, soit des intermédiaires pour faciliter, ou si leur, leurs intérêts sont menacés en tant que groupe ou en tant qu'individu métis. mais à ce moment-là, ils, ils sont plus, sont mieux positionnés pour s'opposer aux Européens, par exemple. Et même peut-être parfois à euh, des chefs autochtones, euh, des, des chefs amérindiens. Ça fait qu'ils sont impliqués dans le, dans, le, le, le, le, dans le canotage, ils vont être, des, ils vont être messagers, ils vont euh, transporter des biens, ils vont euh, faire des, des, euh, des euh, ils vont être euh, au cœur de l'alliance militaire, même l'alliance religieuse, ils vont tout faciliter ça. Puis, c'est euh, eux qui vont apprendre les, les langues en général, parmi euh, la population. Ça n'empêche pas qu'un Européen qui n'était pas métisse, euh, il n'y a rien qui l'empêchait d'apprendre la langue, des, ou une ou des langues amérindiennes. Mais euh, les, les, les métisses c'est facile parce que leur mère était, euh, était une autochtone, ça fait qu'ils ont appris la langue comme ça. Euh... Est-ce est oui. qu est qu'il y a des euh, on dit de l'occupation d'un territoire? Est-ce qu'on peut voir déterminer vraiment l'occupation du territoire? Euh, on peut dire ça, euh, c'était ben, euh, définitivement défini. Là? Bien, dans le sens que dans le sens que si les métisses euh, euh, voyagent euh, à un endroit et qu'ils s'arrêtent là, qu'ils y, y, y, y résident pour un, un, un bout de temps, ben à ce moment-là, -là, c'est un territoire métisse. Ce n'est pas compliqué. Mais il y a une chose qui est certaine, ce n'est pas la baie des Chaleurs, c'est les, les métis de l'ancienne Gaspésie. Hein? C'est un territoire, c'est de la terre ferme. Si nos ancêtres euh, seraient, seraient des métisses de la baie des Chaleurs, ils, ils seraient tous morts, ils seraient tous noyés. Je fais une farce, mais tu, sais, tu, tu, tu me suis? Oui, oui, oui. Oui, oui. <rire> ben oui parce que de la, de la baie des chaleurs, c'est de l'eau. Ce n'est pas la terre ferme. Ça, ça c'est important d'identifier de, de, de, les territoires. Puis en dehors du territoire, tu n'as pas grand-chose. Il faut que tu aies un territoire pour que pour qu'une que, qu qu culture puisse vivre dans, dans un, un, un un espace donné, c'est un territoire. C est, c est, c est, c est, la question, c'est justement le, le degré de contrôle que, que ces gens-là vont avoir sur un territoire donné. C'est euh, vraiment un partage de territoire euh, entre les, euh, les Premières Nations et les Métis, là, on va dire. Oui, on, on pourrait dire c'est le territoire partagé. Comme, comme euh, à un moment donné, quand la, la, la réserve de Vigée a été fondée en, en 1826, euh, c'était tout d'abord, des malécites qui, qui, ont, qui ont demandé que cette, cette, cette réserve-là soit créée. Ils ont été rejoints par beaucoup de Micmacs parce que les, les Micmacs voyageaient dans ce point là puis Il y en a qui ont arrêté là, qui ont commencé à habiter ficher. Puis à un moment donné, dans les documents, ils disent que c'est une réserve malécite et Micmac. Ils nomment les deux. Ça fait que là, peut-être qu'on peut arriver à parler de, de territoire partagé. Puis c'est certain qu'entre les, les Amérindiens et les Métisses, c'est aussi une question de territoire partagé parce que ce sont des gens qui ont, les, premièrement, les mêmes ancêtres euh, autochtones. Okay? C est, c est, si tu re, retournes loin assez, euh, c'est les, les, les, les, euh, les conjointes euh, des, des colons euh, ou, ou, des, ou des seigneurs, qui, qui, qui, qui, euh, leurs, leurs, leurs conjointes provenaient de ces, ces, ces, ces communautés-là. Ça fait que c'est évident qu'il y a, y a un, un lien. Et de toute façon, il y a, il y a des métisses qui, qui, vont, qui vont opter pour vivre avec les Amérindiens. Il y en a qui vont opter pour vivre à l'extérieur, puis euh, des, des communautés amérindiennes, mais il y en a qui vont opter, comme par exemple euh, les, les, euh, les dédames que j'ai nommés tantôt. Euh, bon, mais on, on a retrouvé des dédames euh, en, en dehors du... De, euh, des communautés amérindiennes, mais, mais euh, après 1760, c'est seulement dans, dans les communautés amérindiennes qu'on retrouve des dédames. Ça fait que aujourd'hui, c'est dedans. Tu sais. euh, c'est comme les, les, euh, les euh, comment ils s'appellent eux autres? Les les, les, les, euh, les, les Louisa. Les Louisa. Et, ça, c'était. Oui, ça, ça les louisottes, ça veut dire, que c'est Petit Louis, mais aujourd'hui, on les appelle les, les, les louisottes de, de, à réci tu vois? ça fait que c'est... Euh, puis puis il, y a, il, y les, il y a les vicaires que j'ai mentionnés, puis il y a, les, les, a d'autres, les, les gagnants. Mais tu, il y a quelque chose que, justement, que je vais devancer un peu sur la, la, la, la prochaine émission, c'est que les, les, euh, toutes les souches métisses qu'on retrouve euh, à, dans le peuplement de Restigouche, euh, bon, ça veut dire ça, euh, euh, c est, c est, euh, euh, que c'est Listugouche Main, c'est l'endroit qu'on avait l'habitude d'appeler Maria, qui est Gascapébiac, puis il euh, y, a, y, a, y, a, y a la rivière à de l'autre côté, qui, qui est une autre une réserve Mi'kmaq, c'est tout le même groupe, c'est ces Mi'kmaq-là. Puis, puis, euh, mais il n'y a aucune souche métisse euh, datant d'avant 1763 qui, euh, qui, euh, qui est originaire de, ce, de ces groupes-là. Ils ne sont pas indigènes du bassin de la rivière Ristigouche. Ils, ils, ils, ils proviennent de, de la Malbaie ou de... de, de ou de Pabot ou de caraquettes. C est, c est, c est, c est, ils ne viennent pas de, de là même. Là. Tu sais, c est, c est comme un, ce sont des individus qui, qui, qui ont rejoint les Mi'kmaq pour une raison quelconque. La plupart du temps, c'est des hommes. Ça fait que les hommes euh, euh, avaient tendance à, à continuer à épouser des Amérindiennes surtout si c'était les, les seules femmes à, à l'époque qui, qui, qui, qui avaient de disponibles, ou le, le peu de femmes qui avaient de disponibles. Ou, ou, qui, qui, euh, tandis que les, les femmes ont, ont eu tendance plus à épouser les, les nouveaux venus, hein, d'autres, de, des Canadiens ou de, des, des Français de France qui, qui sont venus ici. Là. Ça, fait que ça, ça, fait, ça fait comme un, un clivage culturel qui, euh, qui, euh, qui est sexué, parce que c est, c est, c est, c est les, les hommes vont avoir une culture plus d'hommes, puis les femmes vont avoir une culture plus de femmes c'est comme normal, c est, c est, ou plutôt, c'est comme euh, un, des aspects culturels, disons. C'est ça, ça fait que, que comme les hommes, ça va être, ils vont être spécialisés dans la chasse au gros gibier tandis que les, les femmes, peut-être les femmes métisses, je ne sais pas, les, les, les, les, les, une façon de tricoter, ou euh, ce qui est propre aux femmes, enfin euh, parles, euh, on parle du, euh, de l'impact euh, du grand dérangement. Ça, ça a impacté les, euh, les deux euh, les métiers, puis euh, ça a impacté aussi les, euh, les Premières Nations dans ce bout-là. C'est à quoi l'effet de ça? Ben, le, le grand dérangement, euh, c est, c est comme le terme le dit, t est, t est, t est, t est, premièrement, c'est que tu es dérangé. C est, c est, ça fait que tu es, es, es obligé de, de migrer ailleurs. Puis euh, t t es que les, les, les Amérindiens ont, ont, vont avoir tendance à, à, à, à être sur place au, au sein de leur, leurs établissements parce que eux, il va vont, ils, ils vont y avoir des traités entre les Amérindiens et les Britanniques. Puis le, le premier traité, c'est suite à la guerre euh, qui, qui éclate C'est le traité de, de 1725-1726. C'est seulement les, les, les Amérindiens qui se battent contre les Britanniques. Les colons français ne s'impliquent pas là-dedans. Ça, ça mais, mais cependant, puis là, c'est plus tard dans le siècle qu'on s'en aperçoit. Euh, dans les communautés Mi'kmaq ou même les sites, euh, tu, tu, tu, tu vas avoir des, des, des signataires de traités qui, qui, qui, euh, qui vont être des Métis, mais qui, euh, qui résident chez les Amérindiens. Tandis que les Métis, il euh, y en a beaucoup qui vont être déportés. Euh, Ils ne seront pas classés de la même façon par les Britanniques. Hein. D'ailleurs, c'est là que... que c'est à ce moment qu'est que, que créée la, la, la différence euh, euh, en ce qui concerne les Autochtones, de différents groupes Autochtones, qu'ils soient, qu soient des Amérindiens ou des Métis, ils vont être traités différemment après le traité de Paris de 1763. On va tout simplement euh, euh, regarder les Métis et se dire que ces gens-là n'existent tout simplement pas. Malgré, même si on continue à parler d'eux dans les, les, dans, les, euh, dans les relations de voyage, etc., euh, des, des commentaires d'époque, de, euh, on va continuer à mentionner les métisses, mais en général, on, on, on, on fait comme s'ils n'existaient pas. Puis on se concentre sur les Amérindiens. puis euh, euh, D'ailleurs, euh, tu vois, quand les réserves ont été créées, euh, euh, on, on dit les réserves, en fait, c'est... que. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les réserves ont été créées en 1853 parce qu'il y en a plusieurs qui ont été créées en même temps. Mais, mais en fin de compte, c'est comme je te disais tantôt, vigée, c'est 1826, 26, puis il y en a d'autres qui vont être créées par après. Mais de, de, de, de, de, en 1853, la seule réserve Micmac qui est créée est, euh, euh, au Québec, parce que là, on est au Québec, est, il s'agit du gouvernement du du, du, du Québec. Puis, au de l'ancêtre, la, dans sa métamorphose euh, passée, euh, les, les, les, euh, la seule réserve qui, qui est créée, c'est à Aristigouche. Puis, tandis qu'il y, y a des Micmacs ailleurs, puis il y, a des, il y a plein de métis ailleurs, puis il y a des métis partout sur le territoire, en Québec et Gaspé, puis de la, la, la, la, toute la Gaspésie. Puis, ça, ça fait, mais il y a seulement une seule réserve qui est créée. Ça fait qu'il se concentrait. Sur, sur, sur les, le, le, le, le, ceux qui, faisaient, qui étaient le plus combatifs. OK? Puis ça fait que là, ils s'occupaient de ces, ces, ces Amérindiens-là. Puis, puis, uh, puis, puis uh, gauche c'est un endroit très, très combatif. On, on l'a encore vu dans les années 80 avec la, la, la guerre du saumon, euh, les, les oh. anti les, les, les, les, les murs qui, étaient, qui sont venus là, puis tout. Là, tu sais. Ça fait que c'est d'isoler le groupe qui fait le plus de bruit, puis après ça, pour, pour, pour, pour se, se concentrer juste sur lui, puis te, tu t'occupes moins des autres. C'est concentrer ton énergie euh, de, pour euh, euh, combattre ce, ce, ce petit groupe-là dans, dans les négociations, les pourparlers. Là, tu sais. oui. as nommé euh, des personnes qui, ont, qui sont peut-être devenues euh, chefs euh, Megma, est-ce que tu peux leur, euh, leur, les identifier, ces personnes-là? Oui, euh, je, je peux revenir là-dessus. Euh, y a, y a, J'ai dit à Pocmouche, c'est les Pomainville. Ça, c'était les bro du Pomainville. Euh, euh, à Gouch, tu as, as, as, eu, euh, as eu les Gagnons. Euh, après ça, des euh, Dédames aussi, parce qu'en en, 1744, Trois, si je me souviens bien, le roi de France a fait parvenir à Denis dames, puis il est identifié comme chef Micmac une robe brodée or. Les robes, c'est comme un manteau. C'est un objet d'une grande valeur. Il appelle ça une robe, c'est un vêtement, c'est royal. Ça fait que c'est de, de chef à chef, tu sais, que le, ce présent-là. Là, tu sais? C'est pour ça qu'on voit aussi pourquoi -ce que les, les, les, les présences euh, sont, sont extrêmement... Les, les Français reconnaissent, reconnaissent ça, l'importance des présents dans, dans, le, le, le, le, dans la dynamique des, des relations interculturelles, des, des, des alliances militaires, euh, etc., commerciales, etc. D'autres chefs, mais tu, tu as eu, dans la colonie de l'Acadie, il as eu les mieux d'Entremont. Il n'y en a pas d'autres qui viennent tout de suite à le Bob, les, les Saint-Castin, chez les Abénaquis. Ben lui, il n'était pas un métis. Son, son, son, son fils va devenir euh, euh, nommé commandant de l'Acadie de tous les sauvages après la chute de Port-Royal en 1710. Hein? Oui. En 1711, c'est fait. Ça fait que c'est lui qui est qui en charge de tout le monde. C'est un métis. Ça fait que ça, ça, ça, ça, vaut la peine de, de le savoir. Là. Bon. Et en conclusion, pour ça, la, la conclusion de thèse. thèse? Moi, je pense que j'ai démontré, en, en, en, en, en, en, parce que là, on, on a sauté par-dessus un petit peu, euh, par-dessus ça, mais après, après la, la, la bataille de la russie les... les euh, les métis sont retournés dans leur, leurs propres établissements où ce qu'ils étaient avant ça. C'était surtout basé sur la famille nucléaire. C'était pas comme un mode de peuplement amérindien ni un mode de peuplement européen. C'était vraiment distinctif. Puis, puis ça fait que ça, ça c'est un élément culturel qu'on peut voir. Puis ça, ça fait qu'en suivant les, les métis dans leur migration et en regardant leur occupation, leur mode de vie. Euh, qu'est-ce qu'ils qu faisaient dans la vie, tout ça. On, on, on arrive à, à, à la conclusion que, que, que même si les Métis n'étaient pas euh, euh, extrêmement euh, euh, voyants de, de, de, de, de, avant 1760, il n'en demeure qu'ils avaient une culture de, euh, spécifiques qui, qui leur appartenaient, qui n'étaient ni européennes ni amérindiennes, mais métisses. Puis ça, c'est revenir là-dessus, c'est dû au fait qu'on qu est en, dans, en, en présence de l'alliance franco-amérindienne, hein? Fran franco-autochtone, excuse-moi, qui, qui, qui est une alliance tripartite, en fin de compte, qui comprend les Français, les amérindiens et les métisses. Ça implique trois groupes. Euh, de cette façon-là, tu as déterminé que, que les métiers avaient un, un territoire spécifique, une culture spécifique. Oui, le territoire, c'est assez facile. C'est généralement le, le même territoire que les peuples amérindiens dont ils sont issus. Hein? C'est c'est ça, puis avant 1760, comme je le disais tantôt, les Français reconnaissaient, le, puis ça, ça a été, ça a été reconnu en, en cours, en cours suprême, je pense, la, la, la, la cause Daniels, je pense, que, que, qu ils ont reconnu que l'appellation les, les, que les, les, sauvage, ça désignait tout autant le métis que les Amérindiens. Bon, ça fait que... Mais après 1763, c'est une autre histoire, puis ma thèse se termine justement à cette, cette date charnière-là qui est 1763. Puis ça fait que même dans la prochaine émission, on va aller plus loin que 1763. Ça fait qu'on va continuer à cheminer. En parlant de ta thèse, c'est où qu'on retrouve ta thèse, puis euh, donne -le, euh, le lien aux auditeurs, c'est où qu'on trouve ça. Ben, de la, de la, de la, de ma thèse est disponible à les publics, là, sur le site de Bibliothèque et Archives Canada. Mais euh, tu, tu, tu tu, je pense que tu m'as mentionné que tu voulais, tu voulais mettre ça sur YouTube, le, les, les émissions. Ben, oui, Peut-être mettre le lien pour ma thèse euh, euh, à ce moment-là. Tu sais, okay. le, les émissions qui, qui, qui, qui me concerneront. Tu sais. okay. Merci, Denis, pour avoir participé à ces affaires H88.1 et 106.7 à la question métier. On va se revoir pour la prochaine émission, notre finale. Et, euh, bientôt. Merci beaucoup. Là. OK, c'est moi qui te remercie. Je fait plaisir. Bonjour.